Bonjour, aujourd'hui on va faire une méditation, reposer le corps, faire une pause de récupération. Cette journée va être calme, donc pas de yoga aujourd'hui. Euh, par contre, je voulais juste vous prévenir, hier on était à la journée 8, euh, j'ai confondu avec la fin de la semaine de la journée 7. Euh, donc aujourd'hui on est bien au 9e jour. Euh, donc aujourd'hui, on va faire une méditation d'autocompassion. Donc on peut se poser soit en lotus, soit coucher avec une couverture ou se mettre à l'aise comme on veut. Donc vous pouvez vous, pré vous préparer pour ça. Et alors, on va venir mettre une main sur le cœur. Le chakra du cœur ou le cœur même. Et on vient se connecter à ces énergies. On se connecte avec la respiration. On ferme les yeux si on veut. Je ressens de l'amour. Je fais diffuser cet amour dans tout mon corps. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Je suis connectée avec ma respiration. Ce pont entre mon corps et mon esprit. Je m'aime et je m'accepte. Quoi que les autres puissent penser, je sais qui je suis. Et je ne m'en préoccupe pas. Je prends de grandes inspirations. Je suis relaxée. Détendue. Cet amour continue à se diffuser dans tout mon corps. Dans la tête. Dans la nuque. Le cou. Dans les épaules. Dans mes bras. Dans mes mains. mon buste, mes hanches, mes jambes, mes pieds, mes orteils, Je me sens détendue, apaisée. Cet amour me rend légère. Et dans mon écran mental, je peux me voir voler dans les airs. Je vole avec les anges, avec les étoiles. Je me laisse guider par le vent. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je ne force pas. Je respecte mon être intérieur. Je suis comme je suis et je l'accepte. Je peux poser une main sur mon chakra du cœur, prendre de grandes inspirations et continuer à ressentir ce sentiment d'amour, ce sentiment d'amour qui m'apaise, ce sentiment d'amour qui me relaxe. Je suis moi, en pleine complétude. Je prends quelques instants pour savourer ce sentiment. Je prends de grandes inspirations. Petit à petit, tout se débloque. À chaque inspiration, il y a un blocage en moi. Et mon énergie peut circuler librement. Je continue à me dire que je fournis les efforts nécessaires à ma vie, que je suis qui je suis, et que je m'accepte comme je suis. Je suis déjà parfaite comme je suis, et je m'en remercie, Je peux poser une main sur le chakra du cœur, sur mon torse, ou sur mon cœur, en bas de la poitrine. Et je me répète cette phrase. Je m'accepte comme je suis. Je suis déjà parfaite comme je suis je prends de grandes inspirations et je profite de cet amour qui circule dans mon être je me sens légère Tous mes soucis s'effacent, je les laisse tomber comme des pierres sur le sol ou des feuilles, mes pensées vont et viennent et c'est très bien comme ça, je ne les arrête pas, je les laisse passer. Je suis sans jugement. Je ne me juge pas et je ne juge pas l'autre. Je suis dans un sentiment de connexion avec moi-même. Un sentiment de bien-être qui grandit. Je profite de quelques instants pour me concentrer sur mon bien-être, je prends de grandes inspirations Et à chaque expiration, il y a un blocage en moi. Tout doucement, je peux venir m'étirer, étirer mes jambes. Étirez mon dos. Étirez mes bras. Étirez mes épaules. Et je m'étire de tout mon long. Et tout doucement. Quand je me sens prête. Je peux ouvrir les yeux. Merci pour cette séance.